Si tu veux mon avis, tu devrais barricader ta maison. Pourquoi Bah t'as pas vu les infos Ils annoncent un gros rat de marée Et il faudrait que je me barricade pour me protéger d'un rongeur Comment ça un rongeur Bah qu'il soit d'égout de marée, se barricader pour un simple rat, aussi gros soit-il, c'est complètement con Mais je ne te parle pas de rat, mais d'eau Ah, tu me parles d'un rat d'eau Mais non Les rats ne vivent pas dans l'eau En fait, un rat de marée, c'est une grande quantité d'eau Ah, tu veux dire qu'un rat de marée, c'est un rat qui se liquéfie Mais pas du tout alors je ne saisis pas. Normal, tu ne cherches pas à attraper, tu esquives. Un rat de marée, c'est pas un animal. Tu vas quand même pas me faire croire que les rats sont des végétaux. Non Un rat de marée, c'est ce qui se produit lorsqu'un cours d'eau déborde, par exemple. Après, il y a des inondations. Ah, mais je connais ça. La dernière fois que j'ai subi une inondation, j'avais de l'eau jusqu'au rat de marée. Jusqu'au rat de taré Oui. Mais au rat de taré du cul Pire, jusqu'au ras de l'arrêt de mes cheveux, j'étais submergé par les eaux. Non, par l'émotion. Il y avait de l'eau partout, de l'arrêt de mon cul à l'arrêt de bus. En plus, mon animal de compagnie était aux anges. C'est quoi comme animal Une raie. Ma raie profitait de l'eau qui s'étendait de ma raie jusqu'à l'arrêt de bus. Ça l'a changé de l'aquarium. Et comment te déplaçais-tu Bah En nageant. Voilà qui est gênant. Pourquoi bah, Eh bien, moi, je ne nage pas. À ton âge, tu ne nages pas. Non, je coule. Ah, c'est pas cool. Je suis. En nage rien que d'y penser. Bruce. De quoi? Non, rien, calembour. N'empêche, si les rats de marais existaient... Bah, ça existe, on en parle depuis tout à l'heure. Non, mais l'animal. Ah, eh bien. Bah, ça serait rigolo, quoi. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu avoir affaire à un rat de marais en train de nager au rat de marais avec marais lors d'un rat de marais. Ça me ferait marrer, tiens. Comment ça, ça te ferait tarer? Non, ça me ferait marrer, pas tarer, t'es taré ou quoi? Non, non, t'as raison. Parce que, pour ce qui est de me faire marrer, je laisse le soin à mon coiffeur de s'en occuper. C'est un comique, ton coiffeur. Pourquoi? Bah tu viens de me dire qu'il te fait marrer. Non mais il me fait marrer, il me fait pas marrer. Ah d'accord, et il est où son salon Dans le marais. Ça Paris ça Dans le mille. Mais Paris c'est pas dans le mille, c'est dans le 75. Et si la scène déborde Bah à ce moment-là, Paris n'est plus dans le 75, mais dans la merde. Joli. Merci.